Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir ensemble les problèmes que vous pouvez rencontrer lors de l'application du vernis 3 en 1 Freedom et également donc forcément les solutions mais également toutes les questions que vous pouvez vous poser par rapport à ce vernis. Donc on commence tout de suite par la première question. J'ai peur d'être nulle en pose de vernis. Puis-je quand même l'utiliser Alors, il y a beaucoup de gens qui sont nuls en pose de vernis classique, tout simplement parce qu'il sèche tellement rapidement que finalement, très vite, il va devenir pâteux. Et puis, il met tellement de temps à sécher que finalement, ben, on va toujours se cogner quelque part. Ça va toujours être une catastrophe. Et du coup, ben, on n'a plus ces problèmes-là avec le vernis 3 en 1 puisqu'en fait, on va pouvoir donc euh, l'appliquer autant de temps qu'on veut puisqu'il ne sèche que sous les LED et en fait il va sécher en 30 secondes à 1 minute sous les LED donc il n'y a pas de souci euh, d'application c'est beaucoup plus facile par exemple si vous touchez la cuticule ou la peau sur les côtés vous, vous allez pouvoir repasser avec un petit bâtonnet ça ne va pas rester sur la peau et donc du coup ben, vous allez faire des poses beaucoup plus facilement donc même si vous avez l'impression d'être nul en pose de vernis là il y a de grandes chances que vous y arriviez beaucoup plus facilement D'autant plus avec la formation que je vous ai préparée, donc pour vous montrer la pose, le retrait, comment préparer les ongles, comment faire un vernis semi-permanent et toutes ces choses qu'on va voir ensemble. Également comment retirer le vernis semi-permanent et faire un petit peu de nail art. Voilà, tout ça on le, on le voit dans la formation euh, donc que je vous propose. On passe à la deuxième question. J'ai peur qu'en me lavant les mains ou en prenant une douche ou en allant à la piscine, mon vernis se retire tout seul. Alors on a souvent cette crainte de se dire ah oh là là mais si c'est un vernis qui part à l'eau chaude euh, ben il suffit d'une douche, euh, que je fasse la vaisselle ou que je prenne une, un bain ou quoi que ce soit ou que j'aille au, au sauna ou à mam euh, au terme et je n'aurai plus rien sur les ongles Alors c'est totalement faux, <rire> ne vous inquiétez pas, pas de panique euh, En fait j'ai pourtant je communique beaucoup là-dessus mais on a toujours cette crainte encore que ça va euh, très facilement partir et pourtant pas du tout puisque j'ai fait vraiment des crash tests et je peux vous dire que ça tient très très bien en fait, quand je parle de retrait à l'eau chaude, c'est simplement qu'on va venir très légèrement ramollir le produit. Et une fois qu'il sera ramolli, on pourra l'enlever en peel-off. En peel-off, c'est en fait, on va venir le décoller. Ce qu'il y a, c'est quand vous prenez un bain, que vous faites la vaisselle ou quoi que ce soit, Tant que vous ne grattez pas l'ongle tant que vous n'essayez pas de le décoller sur une partie sur le haut par exemple eh bien il ne bougera pas s'il bouge s'il décolle à ce moment là c'est ça peut venir d'autres choses c'est que vous avez euh, les, les ongles qui émettent trop de corps gras donc les ongles qui sont brillants à la base donc dans ce cas là il y aura une procédure particulière j'en parlerai dans une autre question euh, ou d'autres choses il faut savoir aussi que quand vous d'utiliser ce vernis sous forme de vernis, c'est-à-dire qu'il se retire à l'eau chaude, euh, il faut savoir que la durée de vie ne va pas être la même que si vous l'utilisez en tant que vernis semi-permanent. Donc encore une fois, si, vous, si votre vernis tient déjà 7 jours voire 10 jours sans accrocs, j'ai envie de dire c'est déjà beaucoup mieux qu'un vernis classique qui au bout de 2 jours aura des accrocs de partout. Donc si vous avez des accrocs, encore une fois, c'est peut-être que la procédure a été mal faite ou peut-être que vos ongles ont une nature qui n'est pas faite pour l'utilisation en tant que vernis qui se retire à l'eau chaude. Donc dans ce cas-là, je vous conseillerais de faire la procédure en tant que vernis semi-permanent et ça vous permettra de tenir... Euh, votre vernis beaucoup plus longtemps. Par contre, il y aura un retrait à la lime à faire. Mais tout ça, je vous explique aussi dans la formation comment le faire de manière très sécuritaire pour ne pas abîmer vos ongles. J'ai les ongles abîmés. Puis-je faire une pause de vernis alors dans ce cas là si vous avez les ongles abîmés il faudra bien veiller à restaurer vos ongles alors comment euh, procéder T vous avez en fait différentes manières de faire si vos ongles sont vraiment abîmés dans le sens très fin rouge ils font mal euh, dans ce cas là vous ne vous pourrez poser le vernis dessus mais par contre pour le retirer il faudra utiliser la lime puisque en fait un ongle qui est abîmé ne pourra pas on ne pourra pas retirer le vernis à l'eau chaude euh, puisque les, les corps gras naturels de l'ongle ne sont plus présents. Dans ce cas là euh, je déconseille l'utilisation de quelques produits que ce soit euh, Puisque voilà on ne veut pas abîmer encore plus les ongles Alors pas que le vernis abîme mais ça va être au niveau du retrait S'il faut utiliser une lime ça va abîmer encore plus Et dans ce cas là je conseille de laisser repousser naturellement les ongles euh, Quitte à mettre une couche de transparence Par exemple le shiny, le top coat shiny ou même pourquoi pas le top coat mat Et euh, donc laisser repousser les ongles le temps euh, voilà qu'il qu faut pour justement qu'il soit plus abîmé et qu'on puisse ensuite faire une belle pose par dessus. Alors prochaine question, je veux passer d'un gel ou d'un vernis semi-permanent à une pose de vernis qui va se retirer à l'eau chaude, est-ce que c'est possible Alors oui, j'ai envie de dire c'est possible, mais attention, <rire> ça va demander une petite euh, étape en plus. Quand vous retirez du gel ou du vernis semi-permanent, votre ongle va être dépoli à la surface, c'est-à-dire qu'il ne sera plus brillant, il va être mat. Le problème, c'est quand il est à cet état-là, ongle mat, plus du tout brillant, en fait, vous n'avez plus les corps gras naturels de l'ongle, d'autant plus si vous utilisez du cleaner, qui va encore une fois enlever ces corps gras. Ce qu'on veut finalement dans une pose de gel ou de semi-permanent, mais c'est l'inverse qu'on veut dans une pose de vernis qui va se retirer à l'eau chaude. Donc en fait, il y aura une étape en plus, c'est-à-dire qu'on va venir polir l'ongle, pour lire en fait grâce à la lime que vous retrouvez dans le kit c'est une lime de trois couleurs blanche, noire et grise et en fait vous allez passer d'abord le côté blanc et noir et ensuite avec le côté gris en fait ça va faire briller vos ongles alors je sais pas si on le voit très bien sur moi mais là par exemple mon ongle est naturel et euh, donc je viens de faire une, une dépose de vernis semi permanent et en fait je suis simplement passée avec euh, mon petit polissoir. Autre étape, la prochaine étape, ça va être en fait de venir appliquer de l'huile. Enfin, ça peut paraître un peu bizarre, mais on va appliquer de l'huile sur l'ongle pour recréer des corps gras finalement de manière artificielle puisqu'on ne les a plus de manière naturelle. Donc en fait on va venir prendre une petite huile donc type huile de massage, huile d'amande douce, huile de coco, toutes ces choses là et on va venir masser l'ongle pour en fait euh, rajouter, venir remettre des corps gras et une fois que ça aura bien pénétré on va finalement pouvoir appliquer les, nos deux couches de vernis donc deux couches moyennes ou trois couches fines et finalement l'utiliser ensuite comme le vernis enfin comme un vernis classique j'ai envie de dire puisqu'on ne va pas utiliser la lime mais on utilisera dans ce cas là le euh, L'eau chaude pour le retrait. Alors, quand je parle de vernis classique, euh, c'est pas un vernis qui sèche tout seul. Il faudra toujours, quoi qu'il quoi qu arrive, la lampe pour le faire sécher. Sinon, vous, vous n'avez pas de lampe LED. Alors, je précise bien LED, puisque sous UV, ça va très très mal sécher. Là, il vous faudra euh, genre 10 minutes pour le sécher, C'est pas le but. Donc, il vous faut vraiment une lampe LED, d'où l'intérêt du kit si vous n'en avez pas. Et dans ce cas-là, en fait, euh, voilà, vous, vous le faites toujours sécher entre 30 secondes à 1 minute sous les LED. Autre question, je suis infirmière, je suis dans le domaine de l'alimentaire, je n'ai pas le droit d'utiliser du vernis. Est-ce que ce produit est fait pour moi Alors j'ai envie de vous dire oui, puisque en fait je vends ce produit à énormément d'infirmières, de personnes qui travaillent en boulangerie ou dans d'autres domaines, où on n'a pas le droit d'avoir du vernis, comme par exemple euh, les nounous des fois dans certaines crèches, n'ont pas le droit d'avoir du vernis sur les ongles. Et dans ce cas-là, en fait ce qu'elles font, c'est que le vendredi soir en rentrant chez elles, elles se font une pause et très facilement elles le retirent. Ben avant d'aller travailler puisque le retrait se fait en 5 minutes donc il n'y a vraiment pas de souci il suffira en fait de tremper deux minutes les mains dans l'eau chaude donc vous pouvez les laisser tremper en même temps les au niveau des deux mains et je dis 5 minutes mais c'est même moins puisqu'en fait en une minute on a en fait retiré tout le vernis prochaine question j'ai du mal à retirer mon vernis à l'eau chaude alors ça peut arriver que vous ayez du mal à retirer votre vernis à l'eau chaude dans ce cas là ça peut venir de différentes causes soit vous avez appliqué trop de couches au niveau des, euh, du vernis vous en avez appliqué trois moyennes voire quatre, et dans ce cas là elle se comporte comme un vernis semi-permanent et comme vous le savez un vernis semi-permanent euh, ça ne se retire pas comme un vernis classique donc dans ce cas là il faudra utiliser la lime euh, ou alors ça peut venir du fait que votre ongle était très mat ou alors très sec, abîmé que vous avez fait un, un retrait par exemple de vernis semi-permanent ou de, ou de gel et dans ce cas là euh, vous n'avez plus les corps gras naturels des ongles qui sont présents et donc le retrait à l'eau chaude ne sera pas possible dans ce cas là donc si vous voyez que vous devez énormément euh, insister j'ai envie de vous dire arrêtez n'essayez pas à l'eau chaude Faites la procédure à la lime et dans ce cas-là, euh, si la fois d'après vous voulez faire une pose de vernis qui se retire à l'eau chaude, il faudra en fait appliquer un petit peu d'huile et polir vos ongles pour qu'ils retrouvent finalement un peu de corps gras qui peuvent donc être utilisés ensuite pour le retrait à l'eau chaude. Donc surtout attention, ne n'essayez pas de forcer puisque sinon vous risquez d'abîmer vos ongles et des petites parties de vos ongles pourront partir avec. On en arrive à la prochaine question. Si, le, si justement, j'ai trop insisté et que je me suis arraché un petit peu d'ongles, euh, comment est-ce que je peux faire pour récupérer mes ongles Alors, très simplement, vous allez passer le bloc polissoir, donc, on appelle ça polissoir, mais on devrait dire dépolissoir. C'est le bloc carré quatre faces sur votre ongle. Déjà, vous allez voir que les, les fines couches superficielles de kératine que vous avez retirées vont finalement euh, partir très très facilement. C'est-à-dire que vous allez bien homogénéiser euh, votre ongle. Et ensuite, vous passez le polissoir donc trois faces, c'est comme une lime classique donc blanc et noir d'un côté gris de l'autre, vous commencez par le côté blanc et noir et ensuite par le polissage qui va venir faire briller vos ongles donc encore une fois, voilà, là vous pouvez voir qui brille, c'est simplement le polissoir j'ai rien dessus et en fait, une fois que ce sera fait je vous conseille de nourrir un petit peu avec de l'huile encore une fois et là vous pourrez passer à nouveau à une pose donc peut-être plus fine si le problème venait de l'épaisseur du vernis que vous avez mis. Euh, donc là ne faites que deux couches moyennes ou trois fines. Prochaine question, je prends un traitement médical, puis-je quand même utiliser le vernis Alors, quand vous prenez un traitement, comme pour toute pose de vernis, de gel, de vernis semi-permanent, il faudra veiller en fait euh, à utiliser ce vernis, surtout si vous ne prenez pas tout ce que j'appelle les anti. Les anti, c'est les antidépresseurs, anti-inflammatoires, tous les anti en général, la cortisone, les produits euh, anticancéreux aussi, donc euh, toutes ces choses-là vont en fait euh, faire des rejets. Comme vous pouvez le voir, vous avez sans doute les cheveux aussi qui tombent facilement, vous les perdez beaucoup. Vous avez les cheveux ternes, vous avez les ongles ternes, mous, cassants. Euh, donc en fait, quand vous allez utiliser ce produit, ça se peut qu'il tienne beaucoup moins bien. Vous pouvez l'utiliser, mais il y a un gros risque que ça tienne moins bien. Prochaine question. Je suis enceinte actuellement, puis-je utiliser ce produit de manière sécuritaire alors oui tout à fait, c'est un produit qui est sain puisqu'il est 5 big free, c'est-à-dire qu'on a retiré de ce produit-là les 5 principaux agents finalement un peu toxiques qu'on peut re retrouver dans les autres produits. D'ailleurs au niveau de l'odeur, il n'y a pas photo, il sent beaucoup beaucoup beaucoup moins faire, fort qu'un vernis classique. Donc en fait vous pouvez l'utiliser de manière totalement sécuritaire sans avoir euh, de risque de, euh, de transmettre quoi que ce soit à votre enfant, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Par contre, vous êtes sujet à des hormones qui changent, qui sont complètement bouleversées. Et donc dans ce cas-là, la pose de vernis en général tient moins bien. Voilà, les hormones ont tendance à faire décoller le vernis. Si vous avez un problème hormonal en dehors de ça, problème de thyroïde ou d'autres choses, ça se peut également que votre vernis tienne moins bien. « J'ai les ongles rongés, puis-je puis quand même utiliser ce vernis ?» Alors oui, il est possible d'utiliser ce vernis même sur ongles rongés. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que comme un vernis classique, on ne pourra pas rallonger les ongles. Si vous voulez les rallonger, il faudra passer par une procédure donc de rallongement au gel sur chablon, ce que je vous conseille parce que les capsules ne tiennent pas sur ongles rongés. Et ensuite, vous pouvez l'utiliser comme un gel de couleur. Dans ce cas-là, le vernis va se transformer en gel de couleur. L'avantage, encore une fois, c'est qu'il sèche en 30 secondes à 1 minute. Donc, pas besoin d'attendre des heures que le vernis sèche. Et ensuite, il vous suffira de mettre une couche de finition si vous souhaitez faire une déco. Ou les laisser comme ça également si, euh, si vous voulez simplement avoir euh, donc vos ongles un petit peu rallongés et votre couleur. Par contre, attention, encore une chose, il ne faudra pas dépasser le bord libre du doigt tout simplement puisque quand les ongles sont rongés on ne dépasse jamais en fait on ne double jamais euh, plus que le double de ce qu'on a je réexplique c'est à dire que si vous avez par exemple un demi centimètre vous ne pouvez pas faire plus long qu'un centimètre tout simplement parce qu'après, l'effet de levier va être trop important et le gel va se décoller, tout simplement. Encore une fois, si vous voulez poser du gel sur ongles rongés, je vous conseille vraiment de suivre une formation parce que c'est très important. Je propose une formation pour les particulières, celles qui ne veulent pas en faire leur métier. Je propose également une formation pour celles qui veulent devenir prothésiste angulaire et en faire un métier rentable. Donc après, ce sera à vous de voir si vous voulez vous-même vous former à ce métier, soit pour en faire une activité, soit pour votre propre usage et le l'usage peut-être sur vos amis, votre famille, ou alors faire appel à une professionnelle pour le faire dans ce cas-là. Mes ongles se décollent trop rapidement à mon goût. Comment puis-je améliorer la tenue Alors si vous avez l'impression que vos ongles ne tiennent pas assez longtemps, tout simplement je vous conseille de passer sur le mode vernis semi-permanent dans ce cas là, on utilise les mêmes produits, on va juste faire une procédure en plus comme je vous le montre dans la petite formation que je vous offre, en fait il suffira de dépolir la surface de l'ongle, dépolir c'est à dire enlever le film brillant et passer le cleaner pour justement avoir un effet de retrait du film de protection, du film gras naturel de l'ongle et dans ce cas là une fois qu'on aura fait cette procédure on pourra réappliquer un petit peu plus de vernis, donc au lieu mettre deux couches moyennes ou trois couches fines on en rajoutera simplement une ou deux donc soit une moyenne ou deux très fines et en fait ça permettra donc d'avoir des ongles un tout petit peu plus épais mais qui vont beaucoup mieux tenir je vous montre peut-être cette pose sur moi alors là par exemple j'ai fait euh, j'ai fait une pause comme en vernis semi-permanent. Par contre, donc là tout tout est réalisé avec les, les vernis. Par contre, je vais vous montrer mes ongles restent ultra fins. Je ne sais pas si c'est vraiment flagrant en vidéo, mais ici ils, ils sont fins comme du vernis parce qu'en général même avec le vernis semi-permanent, on peut avoir finalement un un vernis qui va être un petit peu épais. Là, il reste très très fin, très joli. Euh, donc en fait moi j'ai simplement utilisé, euh, j'ai même fait trois couches assez, enfin trois couches moyennes donc ça pourrait, c'est... <rire> à cheval entre le vernis et le vernis semi-permanent. Par contre, vu que j'ai dépoli la surface, je sais très bien que pendant un mois, ils vont tenir comme ça. Surtout que sur moi, la tenue, elle est assez exceptionnelle. Donc euh, voilà, j'ai pas de souci de, de ce côté-là. Voilà, J'espère que j'ai vraiment répondu à, à la plupart de vos questions. S'il vous reste des questions, je referai avec grand plaisir une nouvelle vidéo pour vous expliquer tout cela en détail. Et je vous dis à très très vite pour mes prochaines vidéos.